Bonjour, je m'appelle Aurélie, j'ai 36 ans et je suis la fondatrice de la marque Chachopique. Euh, C'est une marque de création d'accessoires pour les enfants, les bébés et les femmes. Euh, donc j'ai ouvert mon entreprise il n'y a pas si longtemps. Euh, et euh, à la suite de la création de mon entreprise, j'ai effectivement euh, fait appel à, à Virginie euh, parce que euh, je me suis rendu compte que, euh, que tout ce qui était réseaux sociaux, euh, euh, site internet était très important dans la communication euh, et aussi euh, pour être en relation directe avec euh, les potentiels clients et euh, j'avais besoin d'aide à ce sujet-là. Euh, pour ma part, effectivement, j'avais un réel blocage sur Instagram. Et euh, le coaching m'a permis d'ouvrir et de passer des barrières que je m'étais mise. Et c'est vrai que Virginie m'a énormément aidée euh, tout au long, en fait, du, du coaching... Euh, il faut savoir que c'est un coaching qui est très structuré. Pardon. Euh, Virginie est à l'écoute. Elle s'adapte vraiment, en fait, à la coachée qu'elle a en face d'elle. Euh, et effectivement, elle est vraiment disponible. Euh, on peut effectivement lui écrire et euh, faire des vocaux et elle est euh, assez réactive dans ses retours. Si elle voit qu'on a des difficultés, bah, effectivement, elle va s'adapter, adapter aussi et remanier un peu, euh, un peu son coaching. Et c'est vrai que euh, ben voilà, c'est un, un appui qui est, qui est énorme. Euh, son coaching est très bien fait sous forme de modules, de vidéos et effectivement ça amène à, à se poser pas mal de questions et euh, bah, effectivement, à, so à sortir aussi de sa zone de confort. Et je pense que le, le point positif du coaching, c'est qu'effectivement, même si on n'est pas à l'aise sur certaines situations, euh, bah, le fait de sortir de sa zone de confort euh, aide énormément. Et c'est vrai qu'au début, euh, bah, voilà, on n'est pas forcément très bien. Et puis, bah, avec euh, effectivement l'écoute, l'appui euh, de Virginie, bah, voilà, on voit les choses effectivement euh, autrement. Et donc... Euh, et donc, je ne regrette bah, pas du tout ce coaching, euh, bien au contraire. D'ailleurs, quand euh, j'ai dû arrêter, parce qu'au bout d'un moment, ça s'arrête. Euh, j'ai vraiment eu peur parce que je me suis dit, bah, si j'ai pas Virginie à côté de moi, comment je vais faire Et puis au final, bah, je me rends compte que tout ce qu'elle m'a donné et tout ce qu'elle m'a inculqué euh, m'apporte beaucoup chaque jour. Donc euh, voilà, c'était une, une, une très belle rencontre et, euh, et un très bon coaching.